Superman, Superwoman, Spider-Man, l'un porte un caleçon sur sa... je ne sais quelle tenue, un autre porte une ceinture sur son caleçon, un autre le met sur sa tête. Nous voulons des êtres humains normaux, sensés, nous ne voulons pas des êtres surhumains, c'est une grande vertu, ne pensez pas que c'est un problème. Namaskaram Sadhguru, pouvez-vous parler du manque de confiance en soi et comment s'en débarrasser C'est bien de douter de vous-même. Je sais que tout le monde vous dit « crois en toi, crois en toi ». Je dirais, s'il vous plaît, doutez de vous-même. Si quelque chose tourne mal, vous voyez toujours que c'est peut-être vous, en premier. C'est ce que je vous enseigne tout le temps. Tout ce qui va bien ou mal dans votre vie, la première chose, c'est de voir que c'est peut-être moi qui ai causé cela. Regardez cela attentivement. Si ce n'est pas vous, alors on va regarder les autres. Au lieu de douter des autres autour de vous, mieux vaut douter de vous-même. Peut-être que vous n'avez pas bien géré. Oh, mais ça ne me permet pas de... Non, vous allez marcher sensément. Les soi-disant idiots confiants piétinent tout et tout le monde et continuent. Un peu de doute va vous apporter un peu de bon sens. Vous allez marcher avec un peu plus de douceur sur cette planète. Croire en vous-même ou croire en quoi que ce soit va vous rendre confiant sans vous rendre lucide, ce qui est destructeur. <rire> Le monde, les niveaux de dégâts causés à cette planète et à la vie autour de nous sont entièrement dus à cela. Confiance sans clarté. Si vous aviez un petit doute sur ce que vous faites, vous réfléchiriez dix fois avant de faire quelque chose, n'est-ce pas Et ce sera un monde sensé. Je veux que tout le monde doute un peu de soi. S'il vous plaît, ne pensez pas que vous êtes toujours parfait et surhumain ou autre. Les êtres surhumains doivent disparaître. Nous n'avons besoin que d'êtres humains sur cette planète. Ils, Ils ne savent même pas comment mettre leurs caleçons. On n'aime pas les gens comme ça. <rire> ça... <rire> tous ces, ces super-héros, je pense que presque tous sont originaires de Californie, n'est-ce pas c'est bien ça Hein Superman, Superman Superwoman, Spider-Man, Tous sont terrible. nés en Californie Oh. L'un porte un caleçon sur sa... je ne sais quelle tenue, un autre porte une ceinture sur son caleçon... et un autre le met sur sa tête. Et pour ça, ils sont super Non, nous voulons des êtres humains normaux, sensés. Nous ne voulons pas des êtres surhumains, parce qu'ils ont toujours fait des choses stupides. Les gens qui pensent qu'ils sont super, ont toujours fait des choses stupides, idiotes, qui abîment la vie. Nous voulons des êtres humains sensés, normaux, joyeux. Nous pouvons avoir une belle vie ici. Et les êtres humains normaux, devraient toujours douter de tout ce qu'ils font, parce que vous n'avez pas une vision complète de l'existence. Vous ne voyez l'existence que par petits morceaux. Toujours. Avec de petits morceaux, si vous avez trop confiance, vous êtes une créature dangereuse. Avec de petits morceaux, on sait faire de petites choses. On ne sait pas comment gérer l'ensemble de l'existence, d'accord Mieux vaut douter de soi. C'est une grande vertu, ne pensez pas que c'est un problème. Ne regardez pas les idiots super confiants qui piétinent cette planète en pensant que vous voulez être comme eux. Non, c'est ok de douter. Oui, le doute est bon, le doute veut dire que vous recherchez la vérité. Ne transformez pas votre doute en suspicion. La suspicion est une maladie. Il y a forcément un problème, ça c'est de la suspicion. Il y a peut-être un problème, ça c'est ok. C'est okay. ok, ça vous maintient alerte, oui. vif, conscient. Oui. Toujours sur le qui-vive, pas sur vos fesses. Oui, c'est une oui, bonne oui. façon d'être.